Grosse altercation entre André Onana et un autre cadre de l'Inter à l'entraînement, une légère altercation a eu lieu hier sur le terrain d'entraînement de l'Inter entre le gardien camerounais, André Onana et le milieu de terrain croate, Marcelo Brozovic. Le gardien camerounais excellent au jeu de pied et habitué à positionner ses joueurs sur le terrain, a donné quelques conseils au croate qui a mal pris en pense qu'Onana critiquait son jeu, il va alors attendre une autre occasion. Lors d'un regroupement pour adresser des propos malheureux aux Camerounais, après une légère bousculade, André Onana choqué va réagir, leurs coéquipiers vont intervenir pour arrêter la bagarre qui venait à peine de commencer, affirme notre source. Rappelons que l'entraînement s'est par la suite poursuivi avec les deux joueurs sans aucun autre incident, l'Inter qui a gagné son match à les 2 à 0, accueille Benfica ce soir à San Siro, dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Auteur d'un clean sheet au match aller, André Onana, à domicile aura à cœur de rendre une autre copie propre.